Dans cette vidéo, nous allons définir ce qu'est le périmètre d'une figure, rappeler les unités que l'on peut utiliser pour mesurer un périmètre, et enfin utiliser ces éléments pour calculer le périmètre de quelques figures afin d'illustrer la définition. Pour commencer, il peut être intéressant de rappeler que le mot « périmètre » vient, étymologiquement, de « péri » qui signifie « le tour » et de « mètre » qui signifie « mesure ». Pour mieux s'en souvenir, on peut citer d'autres mots comme périphérique, la route qui fait le tour d'une ville, ou le périscope, utile sous-marinier pour regarder autour d'eux. Ainsi, on peut donner la définition suivante le périmètre d'une figure est la longueur de son contour, de la ligne qui la délimite. Le périmètre étant une longueur, il s'exprime en général avec l'unité légale de longueur, le mètre, ou l'un de ses multiples ou de ses sous-multiples. Rappelons les principaux multiples. Le décamètre qui est dix fois plus grand que le mètre, l'hectomètre qui est dix fois plus grand que le décamètre, et le kilomètre qui est dix fois plus grand que l'hectomètre. Et les sous-multiples. Le décimètre qui est dix fois plus petit que le mètre, le centimètre qui est dix fois plus petit que le décimètre, et le millimètre qui est dix fois plus petit que le centimètre. Autrement dit, on peut retenir qu'entre deux unités de longueur immédiatement supérieures ou immédiatement inférieures, il existe un rapport de 1 à 10. Dans cette seconde partie, utilisons les éléments précédents pour calculer le périmètre de différentes figures. Commençons avec un carré. Un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur. Si on suit le tour de cette figure, on parcourt un côté, puis un côté, puis un côté, puis un côté et enfin un dernier côté, et l'on se retrouve au point de départ. Ainsi, le périmètre d'un carré est égal à l'expression affichée. Autrement dit, c'est égal aussi à 4 fois côté. Regardons maintenant le cas du rectangle. De la même manière, si on suit le tour de cette figure, on parcourt une longueur, puis une largeur, puis une longueur, et enfin une largeur, et l'on se retrouve au point de départ. Ainsi, le périmètre d'un rectangle est égal à l'expression affichée. Comme la longueur est parcourue deux fois et la largeur aussi, le périmètre d'un rectangle peut s'écrire alors deux fois longueur plus deux fois largeur. On peut aussi remarquer qu'après avoir parcouru une longueur et une largeur, c'est-à-dire un demi-périmètre, il suffit de recommencer ce chemin pour achever de faire le tour de la figure. Ainsi, le périmètre peut s'écrire encore deux facteurs de longueur plus largeur. Étudions maintenant le cas du cercle. Le périmètre d'un cercle est défini comme étant égal au produit de pi par son diamètre. Et comme un diamètre c'est deux rayons, alors le périmètre d'un cercle est aussi deux fois pi fois rayon. Rappelons que pi, n'ayant pas d'écriture décimale exacte, il est souvent demandé de donner une valeur approchée de la longueur d'un cercle. Pour plus de précision, on utilise la touche pi de la calculatrice. Mais une valeur approchée de pi au centième près, qui est 3,14, suffit souvent pour les calculs demandés. Précisons que dans le cas particulier d'un cercle, on parle indifféremment de périmètre, de longueur ou de circonférence. Ces trois mots sont synonymes dans ce contexte. Terminons cette vidéo avec le périmètre d'un quart de disque de rayon 5 cm. Si on suit le contour de cette figure, on parcourt 5 cm, puis 5 cm, ce sont les deux rayons, puis un quart de cercle. Or, la longueur d'un cercle de rayon 5 cm est 2 fois pi x 5 cm, soit environ 31,4 cm. Alors, le quart de cercle a une longueur d'environ 7,9 cm. Ainsi, le périmètre de notre quart de disque est proche de 17,9 cm. Pour conclure, rappelons que pour déterminer le périmètre d'une figure, il suffit de parcourir chacun des éléments qui constituent son contour et de les mesurer les uns après les autres jusqu'à revenir au point de départ.